is the producer Eh hey, gros Eh hey. hey, mais qu'est-ce que tu fais là? On oh, déjà dit là, tu pas dans la cabine. <coughs> wow. wow. J'arrive chez mon gars, tu m'as oui problème dans les poches. J'arrive chez mon gars, problème dans les poches. Bienvenue dans ma ville Bienvenue dans, dans ma ville Si tu veux de la weed oui, Viens dans ma ville Ok je pose Al Six dealer qui cause up En ce qui concerne notre enrichissement On fait pas de pause Ouais ouais ouais ouais oui, c'est quoi tes critiques Tu critiques, critiques Je critique rien, je dis la vérité, je dis la vérité. Pourquoi tu n'es pas Hollande J'aime que... bien Hollande. Hollande, on a dit que je vais changer la France. Oui, ouais, il n'a rien changé, du tout. Non. Non, euh... Le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. 453 morts par le froid cet hiver. Et toi, si ouais, là, qu'est-ce que tu vas changer Mais je vais changer le monde. <rire> je vais changer le monde. <rire> Vous Quelle êtes... année je vais devoir vous déposer quoi toi, mais... oh. Non, parce que vous êtes oh, prof. De, de, Yeah, et ils sont pas, ils euh, C'est bon, ils sont super Bienvenue dans ma ville On fait pas de pause non, non. Car on pense qu'à vers des sous -gars. Sous le poids, défonce-toi Sur notre son, hey, sous le toit On nous stoppe pas au oh mic, c'est du stock car Ils peuvent pas nous encadrer, ils ont qu'à Tirer dans le tas, je blesserai pas mon son car Jamais, bon son ça, c'est du bon son ça Trop de spice sans se touch Fnirait the clock incroyable, oui, dans mon putain de Grille, nous m'équipe man, tout mon finit Sans le bocal, et Si tu veux la weed viens dans ma ville viens dans ma ville viens dans ma ville si tu veux la weed dans ma balance ça comme sur le quand ouais, Tu n'avances ouais. plus de mon à SOSOS. SOS. Bienvenue dans le vaisseau Mais tu ne parles que par SMS ah, ah. Charbonne pas dans le sommeil Lève la tête, je suis au sommet Certains rêveraient de me voir sauter Je balance des punch à parachutés, bah. Changer d'air, changer de paire de Nike Pour se refaire montrer au boss qu'on va l'enterrer 35 000, bienvenue dans le palais Verbal, Verbal. suce pas le game pour être un phénomène Vas-y viens chez nous pour admirer Comment on fait nos dièles oui, c'est mon putain de grid Me qui peut un et même tout mon monde Sans le bocal, y'a d'ma weed à local Faites le crâne, zoom zoom, les not, mec. J'arrive chez mon gars, j'ai ma weed Gros blind dans les poches J'arrive chez mon gars, gros blind dans les poches J'arrive chez mon gars, gros blind dans les poches Gros blind dans les poches Gros blind dans les poches Bienvenue dans ma ville Bienvenue dans ma ville Viens dans ma ville, viens nu dans ma ville Viens, nu dans, ma ville, viens nu dans ma ville Si tu veux te la weed Viens dans ma ville H23 sous weed T'as pas quoi dans le bol Gros diamant d'angola rip Mandela, là Y'a pas de retour à la case départ Je sais où je vais comme de par Dieu Gérard je trouve en rond je grimpe les échelons Ils me disent Ouais t'es chelou Tu restes enfermé gros c'est relou Toc toc toc sors de ton trou Mais tu comprends pas moi je veux faire des sous Les trous doigts graignent, on comme des loups Bientôt 23 piles Je suis ma carrière, se radiquer pas ma de la suis dans mon putain de suis pas ma un, et suis tout ma vie, ma vie, weed ma vie, Faites le pas zoom zoom les suis J'arrive chez mon gars, ma weed, gros blind dans les poches J'arrive chez mon gars, gros blind dans les poches. Viens dans ma ville, viens dans ma ville. Si tu veux de la weed, viens dans ma ville. Vas-y, vas-y, vas-y, t'inquiète, on se voit de toute façon.